Sagittaire et Ascendant Sagittaire, bonjour. Voici donc votre horoscope pour cette année 2020 qui va être une année enrichissante. Musique Or donc, pourquoi est-ce que cette année va être enrichissante Et bien tout simplement parce qu'il y a trois planètes hyper importantes, dont la vôtre, Jupiter, qui vont se trouver dans votre secteur d'argent. Alors c'est l'argent que vous gagnez, l'argent que vous épargnez, et que vous allez devoir épargner parce que euh, ça se passe en Capricorne, le signe de Saturne, donc il faut être sérieux avec votre argent. Hein. Euh, mais au lieu d'être sérieux, certains seront avides hein, de gagner beaucoup d'argent. Mais ça, je, je ne juge pas, hein, simplement j'établis des faits. Or les faits donc disent que soit vous allez, euh, de toute façon vous allez gagner de l'argent, soit vous allez l'épargner hein, parce que vous voulez acheter un bien, vous voulez euh, euh, peut-être emprunter de l'argent pour acheter quelque chose et donc être sérieux de ce côté-là, soit alors il y aura cette espèce d'avidité saturnienne de vouloir gagner toujours plus, hein, et de vous mettre la barre quand même assez haut euh, à ce, dans ce domaine-là. Bon, c'est une bonne chose hein, d'avoir de, de l'ambition euh, et, et de vouloir que cette ambition soit euh, euh, payée euh, en monnaie sonnante et trébuchante, il hein, y a... C'est vraiment... Euh, c'est un indicateur, finalement, de votre valeur. Hein. Euh, je veux dire, c'est un, un, un peu un cliché ce que je dis, mais c'est vrai! Et on a besoin de mesurer notre valeur. Ça, c'est toujours euh, important, à n'importe quel moment de la vie, on a besoin de savoir ce qu'on vaut, euh, ce que vaut notre travail, et euh, ce que vaut aussi notre capital, si on en a un. Si vous avez un capital, vous pouvez très bien avoir, soit à, à l'entamer parce que vous avez dans l'idée d'acheter quelque chose, d'acheter un bien, soit euh, vous pouvez euh, bien évidemment aussi euh, l'augmenter, ce capital, en euh, gagnant plus euh, et euh, en épargnant dav davantage. Donc on, va, on tourne, vous voyez, autour de ces questions d'argent très matérielles, très prosaïques, mais il y a aussi une notion d'emprise de, et de possession hein, avec le secteur 2. Donc attention, parce que il va se passer des choses sur le plan affectif, et il faudra veiller à ne pas être trop possessif, trop... Ou alors à, à, à mettre les choses au point euh, si jamais vous avez quelqu'un dans votre vie qui se montre trop possessif avec vous. On en vient à euh, Mars, c'est-à-dire en fait votre travail quotidien et surtout votre énergie, la façon dont vous l'employez, la façon euh, euh, dont la façon dont vous travaillez, comment vous comment vous répartissez finalement votre énergie pour être le plus efficace possible, parce que mars, il y a un besoin d'efficacité avec mars. Cette année, eh bien, euh, bon, les premiers mois, mars va parcourir plusieurs signes, elle euh, sera assez rapide, donc ça n'aura pas euh, votre énergie, elle va s'appliquer ici, elle va s'appliquer là, il n'y aura pas de, de gros soucis. Le gros, enfin le gros souci, non, la chance que vous allez avoir, c'est que Mars va faire une boucle, et elle va faire une boucle dans un signe ami, c'est-à-dire le bélier, l'autre signe de feu euh, du zodiaque avec le lion. Et donc ce Mars en bélier, la planète elle est chez elle, là, hein, donc elle donne sa puissance maximum et c'est un secteur de création en ce qui concerne euh, votre signe. Donc il y a certainement quelque chose que vous allez créer, que vous allez mettre en route, que vous allez euh, entreprendre avec audace, avec courage, avec euh, toutes les qualités de mars en bélier hein, qui parfois même euh, euh, se met en danger, et ne voit pas le danger, vous, vous allez foncer, hein, vous allez foncer sur un objectif, un objectif probablement créatif, mais euh, vous allez foncer euh, droit dessus. Donc Mars va être euh, comme ça votre ami euh, du 28 juin à début 2021, donc c'est quand même énorme. Hein. Il y aura une période où elle va pas être positive, mais ça ce sera pour tout le monde, hein. ce ne sera pas pour vous seulement. Elle va euh, être en dissonance avec toutes les planètes en Capricorne en fin d'année, et on peut penser, hein, c'est une éventualité, qu'il y ait soit un conflit armé quelque part, soit vous savez, une grosse catastrophe naturelle. Mais bon, je ne pense pas que ça touchera notre pays, hein, je, je, je ne crois pas, euh, mais il peut se passer quelque chose d'un un petit peu inquiétant et qui va se préparer hein, avec euh, dès que mars aura franchi les deux premiers décans euh, du bélier. Hein. Donc ça va être vers la rentrée, quoi ça va commencer à se préparer vers la rentrée. Autre chose qu'on peut évoquer avec mars en bélier, parce que quand même c'est votre secteur 5, je vous ai dit que c'était secteur de la création, récréation, les loisirs, etc. Donc, ils vont être au premier plan. Mais c'est aussi le secteur des enfants. Alors, bon, avec Mars, on peut se demander s'il va pas falloir que vous fassiez preuve d'un petit peu plus de fermeté et d'autorité avec l'un de vos enfants qui, sinon, échappera à votre contrôle. Mmh. Et si nous parlions d'amour? Hein, parce que l'amour va compter, et pas pour du beurre cette année, euh, dans la mesure où Vénus elle aussi va faire une boucle et ça va durer, euh, ça va commencer au mois d'avril, euh, pour durer jusqu'au mois d'août. Alors imaginez, euh, elle va se trouver face à vous, hein, en gémeaux. Donc forcément, dans votre secteur, des rencontres, du couple, des associations, euh, des contrats, enfin de tout ce qui nous euh, conduit à euh, être en rapport avec les autres et en accord, si possible, hein, en accord. Donc euh, bon, on peut penser, imaginer tout de suite que si vous achetez un bien, ce sera pendant cette période que vous allez signer euh, le compromis de vente ou que vous allez signer même la vente, hein, parce que je vous dis ça correspond à un accord, mais des accords on peut en trouver dans des tas de domaines. Vous pouvez euh, tomber d'accord avec un employeur pour qu'il vous engage, hein. vous pouvez euh, tomber d'accord euh, pour pour mille euh, choses, mais le plus important bien évidemment, ça va être que vous allez tomber d'accord avec quelqu'un pour vous aimer, hein? ça c'est très possible, et en particulier le 1er et le 3e décan, hein? parce que vous allez, euh, c'est vous qui recevrez euh, Vénus le plus longtemps. Mais bon, le deuxième aussi, il aura droit à sa rencontre, hein? euh, c'est pas du tout exclu. Maintenant si vous êtes déjà en couple et que euh, les rencontres ne vous intéressent pas, qui est possible, hein, ça arrive. Euh, il, y a, il se pourrait que vous vous mettiez d'accord avec votre partenaire pour faire quelque chose de ensemble, peut-être pour créer, hein, puisqu'on on est dans une année de création euh, avec Mars, pour créer quelque chose ensemble. Donc ça peut être de faire un enfant par exemple, ou de monter une affaire euh, tous les deux. Euh, bon, c'est pas toujours une bonne idée, mais bon, il euh, y a des, des métiers où ça se justifie euh, très bien. Donc, euh, c'est que, que du bonheur hein, cette Vénus euh, en Gémeaux, sauf bon, quand elle va être pour certains du troisième décan euh, en dissonance avec Neptune, faudra faire attention à pas prendre vos désir pour une réalité, à ne pas accorder à l'autre euh, plus de qualités qu'il n'a, ne pas idéaliser, voilà, à ne pas idéaliser quelqu'un de manière excessive, ça peut vous arriver, hein, euh, ça peut arriver à certains d'entre vous qui seront aveuglés par l'amour, mais est-ce qu'on n'est pas toujours aveuglé par l'amour? Hein? D'une certaine manière oui, en tout cas au début,